Na bungisa elicha te, na bungisa elicha konzi mananga etangwa na Kolo, nanga yema nanga yemate yo yo You know, my Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 11 Nous prenons dans le verset 35 35 Je lis dans le nom de Jésus Amen. Jésus plaira Si nous descendons Dans le Verset 39 Jésus dit ôtez la pierre Marthe La sœur du mort Et lui dit Seigneur Ils sont déjà Car il y a quatre jours Qu'il est là 40 Jésus lui dit N'étais-je pas dit que Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Verset 41 Ils ôtaient donc la pierre, Merci. Jésus levant les, les yeux en haut et il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exorces. Et dans le verset 42, pour moi, je savais que tu m'exorces toujours, mais je parlais à, à la cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que ce moi, c'est toi qui m'as envoyé. Et dans le verset 43, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Laza, sors Et dans le verset 44, et l'amour sort, sortit, le pied et les mains liés de la bande, et le visage enveloppé des linge, Jésus leur dit, Déliz-les et les éle. Accama pour la parole de Dieu. Prions là où nous sommes. Père, dans le nom puissant de Jésus, de la nous te rendons grâce. Puisque tu nous as offert ce matin. Que beaucoup ont voulu la voir et ils n'ont pas pire. Mais pas ton amour tu nous l'as fait oh, voilà que nous sommes infiniment reconnaissants maintenant nous voulons parler de ta parole sainte on a besoin de ta sagesse on a besoin de ton intelligence on a besoin de ta connaissance parle-nous ce matin pour que chacun qui puisse avoir quelque chose de la part. De Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous à Kamola vous êtes là? Prenons nos places. Aujourd'hui, c'est un culte spécial qui nous demanderont. Un peu de patience. Puisque nous avons beaucoup de services à faire. Mais en suivant le programme de l'administration, on m'a demandé de tout faire pour finir à 11h40. Regardez vos montres. Est-ce que vous pouvez quand même faire très fort pour la gloire du Seigneur Donc, la pour Non, non, je ne pense pas que ce n'est pas la main que tu hey, as. C'est celui qui est différent de celui qui est dans la morgue. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Pour ce qu'il a fait de moi, j'ai eu beaucoup de réalités qui sont passées, mais le Seigneur m'a fait grâce. Hallelujah. Amen. Je veux parler que pour un homme soit béni ce matin. Je veux parler que pour un homme soit béni ce matin. Je sais qu'on a passé une grande semaine évangélique de réveil et le Seigneur a utilisé pour sa main ce serviteur. Et il nous en fait encore grâce aujourd'hui. Le grand thème qu'on avait parlé Toute plante qui ne doit pas être plantée par mon père C'est la terre et qui sera déraciné. Alléluia. Amen. Et je crois que vous avez écouté de ce que Dieu a fait à travers et mais aujourd'hui Dieu a voulu que je compris de cette manière. Voilà la manière que Dieu a voulu qu'on parle aujourd'hui. Les thèmes que je parle aujourd'hui. Dans le verset 30, Jésus plaira. Moi je croyais que quelqu'un peut acclamer très fort. Il n'a pas été plairé puisqu'on l'avait tabassé. Il n'a pas pleuré puisqu'il avait une personne. Mais il avait pleuré à cause d'une personne. Et celui-là qui l'a pleuré. Celui-là qui a pleuré. Aujourd'hui il n'est plus là. Mais aujourd'hui, il plaît pour une personne qui est dans ce lien. Et il plie à une personne qui me suit partout dans le monde. Jésus pleure pour toi. Et il a regardé le réalité. Les conditions, les situations et les époques que tu entends de traverser. Jésus pleure pour toi. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, cet homme, il a réussi l'information pour son ami Lazare qu'il aimait beaucoup. Et il était avec lui. Il mangeait avec lui. Il dormait avec lui. Il n'est a pas été comme parabole mais c'était une réalité vraie dans d'autres points ce sont des paraboles mais ça c'est une histoire vraie et si ça a été fait pour nous enseigner pour que nous on en tire des leçons sur ça et la Bible nous parle. L'information qu'on a donnée à cet homme. Ton ami. Que tu aimes beaucoup. Il est mort. Et lui. Laza, il était à Bethany. Et Jésus était dans la mission. C'est qu'il a dû de le faire. On l'a informé. Le premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Dans les quatrième jour qu'il est venu. Et tout le monde. Ils étaient vraiment l'inquiétude. Mais celui qui était l'ami. Et on a dit qu'il est mort. Mais à un moment qu'il n'a pas encore enterré, et il peut être ressuscité. Et... Et on l'a bien informé. S'il n'était pas au courant de cela. Mais ça pourrait être autre chose. Même les disciples. On lui a rappelé. Et il a écouté. Écoutez-moi. Laisse-moi vous dire. Le plan de Dieu. Ce n'est pas votre plan Et la pensée de Dieu Ce n'est pas nos pensées Chaque chose Dieu sait comment faire On ne peut pas planifier Dieu sait ce qu'il doit faire Mais Dieu On le présente le besoin Mais on ne donne pas les directives de faire Est-ce que quelqu'un m'a écouté ne donne pas Dieu le plan de ta vie Mais présente lui ton problème Vous qui entendez me suivre là-bas Présente simplement ton Dieu ton problème Ne lui donne pas le plan d'ajout dans ta vie Amen. Et lui il a, été, il a écouté la situation et il était au courant de son problème. C'est même comme aujourd'hui, je parle à une personne, la moto tu es au courant de ton problème. Kambo na na il, ah. Toi, tu ne veux pas dire Amen parce qu'il ne connaît pas ton problème. Yo le kambo na je parle à toi. Il connaît ton problème. Même la grandeur. Comment la chose a été commencée. Et comment se, comment se représente aujourd'hui. Je parle à toi. Il essaie ça très bien. Et il est au courant de cela. Mais toi, reste ferme. Alléluia. Amen. Et il est revenu en arrivant dans les liens. Dans la famille. Jésus. Il est venu. Tout le monde en a la vie. Et Marie et Marthe. Qui est le sort le de, de, de, de mourant. On l'a approché. Et il était avec eux. On nous a relaté le fait. Ce qui s'est passé, Jésus aussi, il a écouté. Est-ce que ce matin, on peut avoir la personne qui peut être disposée de le parler de ce qui est un problème est-ce que tu peux avoir le temps de parler à Dieu et de relater le fait qui a passé comme Marie-Marco il l'a présenté on l'a fait voir ce qui était passé pour que la personne mère il y a toujours le préalable il y a toujours une processus il y a toujours une réalité donc celui qui était présent il ne manquera pas moi, Amen. Mais écoutez, Après avoir tout dit, Il a dit. Alléluia. Amen. Amen. Si c'était si nous aujourd'hui, ce ah, que Le pasteur d'aujourd'hui, ah, pasteur il, il n'a pas d'onction. que pas coité il ne voit rien mais Jésus vous le connaissez ce qu'il est, qu est. Et la Bible dit, toute chose il créé par lui et pour lui et qu'il a mis avec la nature et tout ça y est mais quand il est arrivé dans la famille de Lazare après avoir tout lui expliqué, voici sa question. Vous l'avez mis où Alléluia. Amen. Je vais dire quoi Dieu Zambé. a sa manière d'agir. Si Dieu te révèle, gloire à Dieu. Tu si n'as pas révélé, gloire à Dieu. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas là. Pas là. Et ce n'est pas dit qu'il est incapable. Alléluia, Autrefois j'avais dit. La faiblesse de de Dieu. C'est notre force. ça semble des fois d'être comme faible. Oh il est fort Et tout ce qui le permet d'arriver. comment. C'est pour notre honneur. Et, Et pour la gloire de son nom. Il dit, vous l'avez mis où? Les gens commencent à voir les choses devenues sérieuses. Donc, vous l'avez mis où? Ah, Peut-être entre eux, la personne il était ici. Avant L'information était arrivée. Il fallait venir. Mais aujourd'hui, il commence à demander Où l'avez vu où je peux dire à toi, Dieu n'est jamais venu en retard. Si Est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté de bon toi? Qu que Dieu n'est jamais, jamais venu en retard. Il, il arrive tôt tôt. au moment opportun. Et c'est aujourd'hui le au moment pour toi. Le, le, le, est ce n'est pas en retard. Ce n'est pas en retard. Puisque <coughs> <coughs> <coughs> le médecin a dit à toi, <coughs> puisque le médecin vous a condamné, mais il n'a pas réagi. Je n'ai pas dit qu'il était en retard ne n'est jamais en retard C'est quand il arrive Il arrive au moment qu'il lui faut e Dis d'abord Amen Amen Je pense qu'on te dit encore na Amen yoke, na loba, Amen Amen bon ah, Amen Il arrive au moment opportun. E Et dit, Il est où Asaliwap. Vous l'avez vu où et il commence à expliquer. Bango bango bandi la. la personne que vous cherchez là o où toyo il, est, il y a déjà 4 jours. Mi là où il est. Il sent déjà. C'est pas très impossible. Ma vous savez. Oyebi. La chose en question. E Depuis qu'il a commencé. E Jusqu'à aujourd'hui. Non, il y a un peu beaucoup de problèmes. pensa? Voilà, ça c'est ça c'est l'homme. Wana moto, l'homme? Moto? En soi? boye. Il voit que la gravité de la chose. Mais il ne voit pas la grandeur de Dieu. Devant mon regard, mon les problèmes. Nous ne voyons que la gravité. Nous, nous voyons les difficultés. nous voyons les réalités. Laisse-moi te dire ce matin: Il est Dieu qui, qui ne voit pas la grandeur et tous ces problèmes-là. Mais lui, laisse-moi te vous dire: Quand il arrive, il arrive à juste pour amener la solution. Donc ce matin, il est là, Yé, il a amené une, une, une solution pour une personne. Il est il y a une solution pour toi. Donc, il n'y a plus longtemps de pleurer. Il y a eu beaucoup de réalités qui ont posé Aujourd'hui, il n'est Au Aujourd pas en retard. Mais il est arrivé. Je parle à toi. Il est déjà là. Il est déjà arrivé. Mais pourquoi il est arrivé Il est arrivé que pour donner une solution. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Amen Mais pourquoi il a traîné non, mais, pour a mais pourquoi il a fait ça pour a sali, Mais boy. pourquoi cette condition Laisse-moi te dire Parce bon. que lui, il a été depuis le commencement. Ah, si, Zalouda, Et on appelle son nom c'est Alpha. Et lui, payé. Il était pendant que tu étais en difficulté. Son nom c'est Emmanuel. Que Dieu avec les hommes. Zambé et le Quand Lazare était malade, Emmanuel il était là. Ah quand tu avais beaucoup de problèmes et de difficultés, pour ce que tu es de savoir, je parle à toi, Emmanuel, il est avec toi. Et toi qui m'écoutes là où tu es. Masih kau sali? Lasman yes, dia terjadi. Sikap Emmanuel il est avec toi Emmanuel il est avec Yo, quand les mecs sont en train de vous connaître Emmanuel il est avec toi Emmanuel est avec Yo, mais lui celui là la Bible dit lui il est Alpha et lui aussi il est Omega il est Omega, il est omega de ton problème de ce matin quand il arrive il ne laisse pas la chose mais quand il arrive il met la fin d'une chose. Voici la joie que, qui me trouve à moi. Puisque quand loin il arrive, il amène la solution. Et il met la fin de la situation. Est-ce qu'il si y a quelqu'un qui croit que ce matin il doit et mettre ça, à fin de ton problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la fin il peut mettre fin de ton problème? Je te parle qu'il est là. L'homme qui amène la solution. L'homme qui donne la solution. Laisse-moi te dire, il ne laisse pas simplement, mais il suit de larmes et de ce qui plaît. Tu as beaucoup pleuré. Aujourd'hui, il doit te suivre des larmes et de tes te larmes. Au nom de non je ne vais pas écouter au nom de Jésus. Est-ce qu'au nom de je, je si. vous ai amené la personne qui m'a fait de la chose Quand il arrive, la chose prend la forme. Ma quand il arrive, la chose e prend la forme. E lenge, et à pas d'avoir prendre la forme, la, lenge, la chose elle même commence à faire quelque chose. E ko dingana, dingana, po la ko e yes. Mais la Bible elle me parle. Et quand lui, il existait qu'il doit voir là où il était. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, le diable n'a pas le choix. La nature n'a pas le choix. Il doit céder aujourd'hui. Aimer ou n aime pas, il doit céder aujourd'hui. Dis celui qui est à côté de toi. Toi qui es sur là-bas. Je te parle, celui-là, il est là. L'ennemi aime ou il n'aime pas. Il doit céder aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit céder. Aujourd'hui, il doit céder. Puisqu'il y a une pression. Dis à une personne qu'il y a une pression. Il y a une pression. Aujourd'hui, il y a une pression. Aujourd'hui il y a une pression. Il y a une pression. Et est la une, pression. une pression. Puisque Jésus, quand il arrive, il n'a pas beaucoup d'explications. Puisque Marie est mart, on lui a relaté le chambre. Ils sont déjà. Cet homme-là se finit pour lui. Rien qui parle encore et de l'intervention Là où les hommes dit possible et Dieu dit aujourd'hui c'est possible Je parle à toi Quand les hommes ont dit impossible Voici un homme est arrivé aujourd'hui Je dis encore c'est possible C'est possible encore C'est possible Ce qui était autrefois Dans les hommes On a perdu L'espoir. Je te dis, c'est possible. Alléluia. Amen. Non, nous savons, dans les derniers jours, il sera ressuscité. Nous savons est que voilà le problème. Oh, Écoutez-moi. Est-ce qu'on peut parler la parole sur la parole Jésus lui-même c'est la parole et la parole qu'on t'a dit qu'il sera ressuscité oh lui-même il est là la parole lui-même est là et ce matin que je te parle la parole lui-même est là comme lui-même il est il est capable de changer ce que la nature a dit ce que ce que la matière a dit lui Capable de changer, oui. puisque lui-même est sur la parole. Et ce que lui dit, il est derrière de lui Pour accomplir, pour que l'honneur soit rendu à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Amen. Vous savez, Jésus l'a expliqué. Yes, sois et on l'a amené dans la suite. Pe ba memien Dans le lieu n'sika dit Dis je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Dit d'abord, je, je suis déjà arrivé. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas se faire de loin. Et musique, et il y a d'autres choses qui, qui, qui peuvent se faire que de loin. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas se faire de et loin. Puisque toi qui me coûtes de loin, il est temps aussi que tu viennes arriver. Car il y a d'autres choses, de ça demande face à face. C'est face à face que les choses peuvent se créer, que le miracle peut s'opérer. Si tu entendu, tu vois que de loin, je t'informe. Autre chose, ça demande quoi Ça demande quoi Face à face. Alléluia Amen Alléluia Amen Jésus avait le pouvoir de ordonner de dire ce que même doit de loin mais pour l'autre pour l'argent A dire que les choses soient pharafas et gloire à Dieu puisque toi tu es là ce matin tu es là ce matin tu es là et les choses et ta situation ça demande les choses de pharafas et c'est juste je crois réellement aujourd'hui le Seigneur fera des choses qu'il n'a jamais encore enfin qu et que je parle encore je m'avance et que je m'avance encore des choses que n'a jamais encore fait qui est à toi à toi. Toi, toi, toi, toi que le chant doit commencer le jour doit commencer aujourd'hui vous êtes un phare à farce Aïe, aïe Gloire à Dieu J'avais quelqu'un qui était en train de bousculer la foi d'une personne bousculer la foi d'une personne Quelque chose mm. ne peut pas se réaliser de loin Et teo, Mais ça demande de faire à Ah, e zo Tu es béni de Dieu. Il y a me De me voir en face Il y a les Il y a miracles qui ont perdu Et ça, a qui je déclenche le miracle maintenant. Mi je, je te parle, je n'ai pas de promesse. je parle à... maintenant à le miracle, il y est est ça. il dit, il dit, il dit, il je il dit, il dit, il dit, Le je dit, il L'anxion pas de Il a mis son son. de il est présent aujourd'hui Il est aujourd'hui de Il est présent aujourd'hui il, aujourd il a regardé Il a vu la pierre Il a regardé Atali il a vu la pierre a Qu'est-ce que lui l'a dit Nini la pierre, c'est à dire quoi? La pierre ici est symbole de la plante et ça Il dit, toute plante, Abin, c'est a pas de mon père. Et l'on a doit être quoi? Elle est Il quoi? que quoi? Jésus, d'abord, il y a une plante à toi. Et ça, la pierre, c'est une plante. Et les bango les anzeto et l'onama. Il doit être de? Et c'est bien pinolama. Et Jésus a dit quoi Vous devez ôter cette blanche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux enlever la doute là où tu es? Enlève la doute. Je ne dois pas te toucher là où tu es. Il y a une puissance qui doit te toucher là où tu es. Il y a une puissance qui doit te traverser. Celui qui m'écoutera ma voix. Le de Dieu là où il est. Mais combien pour c'est toi qui en fais avant? Tu ne pas tel que tu tu ne rentres pas tellement Il y a une puissance. C'est Dieu qui est pas malade. va te fait transformer. ta vie. un souvenir. Que tu n'oublies pas la journée. Que tu n'oublies pas la journée. Alléluia. Amen. Il dit ôtez la pierre. libanga. C'est une plante. Ezaline c'est ton ami. Ôtez toi cette plante là. Longola c'est ton pindola Ôte là la la pierre cette plante là. Longola le linge est gobar. J'ai compris. La pierre là. Libanga wala. Qu'on a dit. Dans la porte de tombeau, oh, bah, qui, nan, de la, la n'était pas de la volonté de Dieu. Et c'est a mon dans mm. Il dit non. Ôte ça. Oh, L'ongola libango. ôte ça. L'ongola ôte la paix qui est la. Longo la, libango, oh, oh, es ah, là. L'ongola libango On ne peut pas arriver. Il y a d'autres choses. Ce qui l'ibanga, tu peux enlever. Dis j'enlève au nom de Jésus. J'enlève au nom de Jésus hallelujah amen hallelujah amen et lui il se posait la question Mais, Mais comment ça se fait Jésus dit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu je parle à une femme de la mort Ce matin si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Je parle à un homme Ce matin Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu A toi tu crois Tu verras la gloire de Dieu de Dieu. si tu crois ceux qui ont dit me. tu verras la gloire de Dieu. mon que peux dire celui qui côté de toi je si te parle si tu crois toi qui me suis là si tu crois tu verras la gloire, tu de, verras tu. La gloire de Dieu puisque il y l'onction des, des, des, des, des miracles de, et ça ça des de des des miracles en des miracles. Des des de il a même des rayons attaque rayon x What's pas Il y a quelqu'un qui doit avoir la maladie d'opération. Je reçois la guérison. Je parle à toi. Tu dois avoir la maladie d'opération. reçois la guérison. l'obico. reçois la guérison. La guérison est pour toi. La guérison est pour toi. Allez, reçois ça. Allez, reçois ça. Allez, reçois ça. Yo. Je ne sais pas tant ta maladie. Non, je pas malade, non, mais ce qui est vrai, c'est que ta pierre. Il a regardé. Attale. Mais il n'a pas même regardé l'état et les conditions. Attale, qui l l Lui est un homme. Il est le mais il n'a pas dit de lui de le faire. Mais il a demandé le de femme. Le monde de la foi, il est compliqué. Ne demande pas l'âge. Ne demande pas le genre. Mais tout est possible à celui que Il a compris une chose. La réalité de la famille, ça ne peut pas passer par un homme de la famille. Aïe. Le réalité de la famille ta Ne ta peut pas passer C'est un homme de la famille Puisqu'il y a beaucoup de choses Qui est arrivé dans ta vie, ta vie la A par la famille Il pour que tu sois guéri Et ça doit entrer par la famille Si est là Si tu crois Et tu es l'un de vous dans votre famille Il est malade Même de loin Par ta foi de ce matin Alléluia Yes, amen. Alléluia Amen. La Bible dit Marie l'obi. la faille essentielle. de ôter la pierre. c'était la première plante. Et après avoir D'enlever De la pierre. Jésus. Il dit ceci. Allo, boy. Père. Papa. Je te remercie. Ou je te rends grâce. Puisque j'ai une chose. Tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Mais si je fais ça, pour que la foule et et que toi tu m'envoies. Pour cela que j'ai dit à une personne que d'autres miracles peut s'opérer dans la foule e e ay, ay. Pour que les gens <rire> soient compétents. So Alléluia Tout un miracle Il se faire dans la foule e e Il faut que la Koum foule moussa. soit là Pour e e qu'à travers cette miracle sera toute personne sera, bato ba sera ba Sauvée ba Et autres sera guéris. Et, et, et qu'aujourd'hui comme aujourd'hui Ta situation yo. A dit Tirer, et où m'élire? Et où m'élire? C'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit. Bibelobi. Jésus. Quand on a levé la pierre. Lui, En arrivant. Nabokomi. Par la une voix forte. Lazza. Lazalo. So. Bima. C'est-à-dire quoi Ingo, La deuxième plante. C'était la mort. Et c'est la qui est Koufa. Ok. Deuxième plante. C'était la balé. C'était quoi C'était quoi C'était quoi La mort. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui que tout est un plat qui n'était pas été platé par mon père. Je te tata, la que soit des racines. Et pindou la main. Je suis. Que la mort. Koufa. Que soit des racines. Et la main. Dans ta vie. Dans ta famille. Dans ta Jésus. Et après avoir dit ça. Si il est son. Abimie. Jésus plairait quoi Il plairait La mort de Lazare la Il plairait La situation qui passait dans la vie de Lazare Et comme aujourd'hui Je parle Jésus l'entend de là. Il plairait pour ta vie La manière que tu conduis ta vie aujourd'hui Jésus plair Convertis-toi aujourd'hui ma maman, He played. Azolela. Toi. Yo. Keep. Marchez très bien avec Dieu Yo, ma de, ma, la, ma, la, Mais aujourd'hui Regardez la manière ta, la, lo, la façon le, lengue, so, ta. Ce que toi tu fais Jésus là. Par votre conduite Toi so, qui avais laissé la, ce jour Mais tu encore rentré Jésus là. Et qu'aujourd'hui Jésus te parle Il plaît ta conduite plaît votre la, il pleure pour la manière que tu entends de se conduire. Oiseaux, Il pleure, Il pleure, là. il a fait pleurer. pour la mort de la bon Aujourd'hui, Il pleure d'abord. Pour votre conduite. Je, Je suis pleure là oh. Tu es entré. Tu ne parles pas de ta bouche. Tu parles que de ta bouche. Mais tu le réunis pas tes œuvres. Dans ce bon, il y a un ami, ça là. Jésus, Yesu, il a regardé, Atali, Lazare, Lazar, dans le tombeau, dans le tombeau, il dit Lazare, il Lazare, il dit Lazare, je parle à une personne, si il se souvient, ce qu'a a bansi, les morts, Nankufa, le couffa, dans, Koufa, dans Koufa. Mais comment puis-je avoir raison Toi qui es encore vivant Regardez-moi. Celui qui est mort, je n'ai pas fait la médecine. Mais j'ai la connaissance générale. Pour que la personne vive, il doit avoir le sang. Il doit avoir de l'eau. Et il doit avoir tout fonctionnement naturel. Et celui qui est... De qui, qui, qui est mort Il n'a pas le souffle Il n'a pas le sang Il n'a pas de l'eau Est-ce que tu me comprends Il a perdu combien de choses Le sang De l'eau Et la respiration Combien de choses Combien Combien de choses Alléluia Alléluia la personne qui a perdu trois choses. Et Jésus, quand il est venu, vers lui, il y a eu la première plante, c'était quoi? Et c'est qui Libanga. Deuxième plante, c'est quoi? Koufa. Alléluia. Amen. d'abord très fort pour la nous avançons Tozo Nous avançons Tozo kenda. Mais regardez quand Lazare Celui qui était mort Qui avait perdu trois choses en Mais Jésus Kasi -yesu. Il avait fait le mélange -si. Il avait fait la chimie -sa -simi. Il avait fait tout ce que la nature de pas, pas combien de choses Non pas un mot Je parle à personne Un mo mot te suffit pour ce matin mmh. Un <muchin> mot te suffit si pour ce matin. Un mo e si mo e mo e mot te suffit si pour ce matin. Un mot te suffit pour ce matin. La Bible a dit <shusse> Lazare. On le connaît. Il a dit, il a manqué trois choses. Mmh. <shusse> Mais lui, il a dit <shusse> Lazare. C'est quoi Sors <rire> Lazare Lazalo. Fais quoi? Sors! Je parle à toi na so no yo. et je prophétise. Je so te fais sentir so. dans les conditions toi tu y es aujourd'hui. So je e parle à une personne. Je kon. te fais sentir dans des conditions na que toi tu y es. Oh yo, je te dis en toi: Sors! Je parle à toi. Sors! Dans no la pauvreté. So dans l'humiliation l'humiliation dans soni maladie Sors bokono so tu ajoutes un temps. est ce que tu es là est ce que tu es là est ce que tu es là est ce que tu es là ce que tu es là est-ce que tu es là je dis je parle à toi mon beaucoup. Il suffit pour Il pour un Jésus l'a dit. Bisson. Et te Bisson. quoi je et que soit réalisé au nom de et que soit réalisé au nom de et la à toi, la on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, un mot mot et que toi tu me dis que je sors, je sors. Lève là où tu es. Lève là où tu es. Lève où tu es. Lève là où tu es. là tu es. Lève là où tu es. ça, Je sens, je sens. Lève là où là où tu es. Lève là où tu es. Ça passe déjà. Et les cas. Mais écoutez-moi. Après avoir dit ça, Nasi, Laza était sort. Je le crois. Le miracle aujourd'hui se produit. Je le crois. Nandimi. Aujourd'hui, si, le, le, aujourd le parent changera. Lilo, le, le, le, les gens changeront la parole. Pado, la malo, ma. Je parle à toi. Na, so le, bella, le, le gens changera le parole. Ma. Ce qui a dit. Lui. Lui. Laza ce fini pour toi yes. Aujourd'hui Il changera le parent la Il changera le oh, parent eh, Le parent change changera pour ta Le L'aida changera le parent Il changera la parole. La maloba. Toi, le parent sera changé hmm. Le parent sera changé Le parent sera changé Yes, yes. Bonne C'est Après pas sorti. Nasimakobima malheureusement il est sorti mais bandé il est sorti mais il était bandé celui qui est bandé il peut recevoir quelque chose est-ce qu'il peut prendre quelque chose peut prendre quelque chose est-ce qu'il peut marcher? Ça c'est le troisième plante. Est Est-ce que tu peux accaber ton champion? Troisième plante. C'est Il faut qu'elle soit déliée. Il faut qu'il soit fait quoi? Qu'il fasse quoi? au oh, nom de Jésus yes. Et que ce matin soyez les au nom de Jésus. celui qui vous a emballé et, oh. et moi Je coupe tout cela au oh. nom de Jésus Je te là où Je vous êtes déliés. vous pouvez faire Je Je Jésus soyez déliés. Soyez déliés. soyez Soyez de, de soyez ce que pas tu tu es tu ne peux pas tu es maître, Ça tu es maître, si tu es maître, si tu es tu tu il se dit à au nom de Jésus. Est-ce que tu crois de cela Soyez délié là où tu es. Soyez délié là où il est. Là où tu es partout dans le monde. Tu es délié par l'ennemi. Aujourd'hui que vous soyez délié. Que l'ennemi soit étonné de toi. Soyez délié au nom de Jésus. On l'a laissé quelque part. Tu n'arriveras pas là-haut. Je te dit, au nom de Jésus. Je te délie au nom de Jésus a délié Jésus a dit, délié les Jésus dit, délié les amis avance. Que avance a dit, voilà que moi je fais. Ça. Soyez des lieux au nom de Vous savez, c'est combien de choses, de Jésus Soyez de plantes, nom de Jésus. de Jésus combien de plantes, combien de plantes, combien de plantes, combien de plantes, combien de combien de plantes, combien de plantes, combien combien de plantes, quelle est la première plante la pierre. Deuxième plante? Le band là. Et aujourd'hui, ce quatrième jour. Et ça, me collabore ni? Hein le quatrième. ce on le quatrième C'est le le le le le Aujourd'hui, ça réunit toutes les choses. C'est-à-dire que le miracle est possible. Et levez là où tu es. Levez là où tu es. Le miracle est possible. Aujourd'hui, c'est trois jours. C'est le troisième jour du Moua. Et que trois éléments sont liés. sont liés. Et l'arbre là doit, doit être déraciné. Épine, que la pêle plate. C'est la pierre. Et ça, Deuxième. C'est la mort. Et Troisième. Et, sato. et que cette bande là. et bien, la mba Et à Kiwana. pour la pour pour la Regardez maintenant. Dans la, la Dieu veut opérer des miracles comme ah. je disais il y a l'autonction qui veut que face à face je parle à une personne. personne il y a d'autres choses, choses qui nécessitent que la foule il y a d'autres choses qui veulent que la foule soit là fermez les yeux là, là. Où, où tu es, es. Jésus yes. Tu veux faire déjà du bien aujourd'hui. Mais regardez ta vie. Regardez votre conduite. Le thème que Jésus plaira. Jésus y plaira. Jésus y plaira. Conduite des uns et des autres. Il plaira yes, lit. pour l'incrédulité des uns et des autres. Jésus pleura yes, pour la situation de beaucoup de choses. Mais la première chose, pour aujourd'hui, Jésus pleure yes, yes, pour ta conduite. Mais regardez ta vie. Regardez. Ta votre conduite Regardez là, Les choses que autrefois tu avais laissées Mais tu as encore repris Je suis prêt Tu le ramènes encore sur la croix Regardez la manière le lenge, Regardez la conduite Il y a beaucoup de choses qui, qui ne donnent pas joie à Jésus Et il commence à pleurer pour ça Bien aimé je sais que Jésus, comme il plaira, il vous devait comprendre une chose. Que Jésus, yes. il a besoin de toi. Là où tu es, Et si, quand tu as vu que la conduite, ta même te, de, te reproche. Tu soulèves ta main. -no -no Les Le chose qu'il veut faire. Ma <increçoir -tout> Pour ses enfants Ce qui est pour lui Ce qui lui donne la joie Mais regardez Ta conduite Ça le fait du mal Ne regardez pas les hommes La Bible dit Ne te vante pas de l'ordre demain que jour, ta Là où tu es. Je veux que tu souleves ta main droite. Jésus va te sauver aujourd'hui. Ce matin, Jésus va te faire 10 pieds. Jésus va te revenir encore dans les bonnes Jésus routes. Jésus va te revenir encore dans les bonnes routes. Et si qu'on s'allait. Approche yeah. devant. Viens regarder par quelqu'un. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Beaucoup de choses que tu avais laissées. Mais aujourd'hui, tu es encore repris. Yes. Beaucoup de choses que tu n'as pas abandonné. Oui. Mais tu es encore revenu à ça. Oui. Oui. Tu as eu des décisions de choses que tu as donné. je ne fais pas. Oh. Oui. Aujourd'hui, tu reviens encore à oui. oui. Bien aimé, oui. la Bible dit oui. si tu écoutes sa voix, oui. n'en dis pas ton cœur. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de te faire du bien. Il a besoin de <métion> Il, Il a besoin de, de, de <métion> <son fait. métion> <métion> Les hommes ne connaissent pas. Bâton. Mais lui, connaît ton poisson. <métion> Il connaît ta situation. <métion> Beaucoup de choses que tu as pris la décision. <métion> Mais tu es encore <métion> Tu es encore revenu. Je suis plein. Je suis plein Pourquoi tu lui as ramené la vie Je suis plein. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de fais <sub> yeah, <ofrosan> Il <philosop als Consciousness> te parle Celui qui te connaît Tu avais les yeux. Tu avais les yeux, Mais tu es réveillé. regardez Comme les hommes qui sont morts aujourd'hui Combien les femmes qui sont morts aujourd'hui Mais si tu as la vie Pour son amour et les actes que tu pours Ça les ramène dans la cour chez toi Il t'appelle il t'appelle mon frère, Il t'appelle ma frère, Il t'appelle ma sœur Toi qui es devant, et que tu dois toucher des mains dans ton cœur. Ta main dans le cœur, tu dois demander, tu dois me suivre dans cette prière. Seigneur, je suis, Seigneur Jésus. Seigneur Je te bénis. Je te bénis. Pour ta parole. Pour ta parole de ce matin, de ce matin, tu m'as vu, tu m'as vu, ma manière ma manière ma façon ma façon mon état d'âme mon état d'âme et tu m'as interpellé aujourd'hui et tu m'as interpellé aujourd'hui j'ai écouté ta voix j'ai écouté ta voix j'ai écouté ta voix j'ai écouté ta voix et maintenant et maintenant je me présente je me présente devant, devant vous devant vous seigneur Jésus seigneur Jésus moi moi, je reconnais je reconnais que tu es de mort tu es te pour moi pour moi et tu y as passé sur la croix et tu as passé sur la croix pour moi pour moi pour mes péchés pour mes péchés maintenant maintenant je vous accepte je vous accepte comme seigneur comme seigneur et sauveur et sauveur dans ma vie dans ma vie je reconnais je reconnais de faire du mal, de faire du mal. Je reconnais, je reconnais, pour te faire plaire, pour te faire plaire. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai compris, j'ai compris. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, de te faire plaire, de te faire plaire. Pour cela, pour cela, je m'abandonne, je m'abandonne vers toi, vers toi. Je vous accepte, je vous accepte comme Seigneur, comme Seigneur, comme Seigneur Sauveur, Sauveur de ma vie de ma vie toi Satan toi Satan qui m'a lu à l'erreur qui m'a mis en erreur toi Satan toi Satan et tes acolytes et tes acolytes dès qu'aujourd'hui dès qu'aujourd'hui je vous quitte je vous quitte au nom de Jésus au nom de Jésus moi moi avec vous avec vous on se sépare aujourd'hui. On se sépare aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Le sang qui est versé, le sang qui était versé. Sur la croix, sur la croix, que me purifie, qui me purifie, que me sanctifie, me sanctifie. Corps, corps, âme, âme, esprit, esprit. esprit me voici, me voici. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint viens. Viens viens à moi viens à moi je besoin de toi je besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi viens me conduire viens me conduire viens m'orienter viens m'orienter pour que ma vie pour que ma vie ne puisse pas faire pleurer Jésus ne puisse pas faire pleurer que ne puisse pas faire pleurer Jésus que ne puisse pas faire pleurer Jésus j'accepte j'accepte aujourd'hui qu'aujourd'hui comme une décision comme une de marcher avec toi, de marcher avec toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reste là où tu es. Je dois prier pour toi. De la Toi qui est là-bas. Tu as un problème. Ozapena Quel est le problème de tomates? Que Jésus est en train de plaire pour votre état de santé. Yes, right. Jésus est en train de plaire. Pour la plante de la pauvreté Pour la plante de la chère serrée. Pour la plante de problèmes Pour la plante de difficultés. Approche-toi Je dois prier une fois Toi tu es là Tu as des problèmes Qui vous dépassent Peut-être que tu ne dors pas la nuit Tu as des songes compliqués Tu as des problèmes si il y a des eu, situations qui ont tente de... C'est te dépasser. Tu es la joie devant les hommes. Mais quand tu retires, tu as des problèmes. Pour ton prenez soin de l'arranger. Dieu t'appelle là, tu es. Dieu est en train de t'inviter. Bien-aimé. Approche. L'état de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle, il est déjà dans hey! hey! hey! Qui ont plein de grande joie il est là. Hey! Il n'a pas la poche. Il est capable. Il est capable. Celui qui de oh, qu de l'a ressuscité Lazare. Il est encore présent. Celui qui a guéri Lazare. Yeah, il, il a, a, a ressuscité. Il est là. Il est à mon frère. Il est là.